Les 48 lois du pouvoir par Robert Greene loi numéro 11. Rendez-vous indispensable. Pour garder votre indépendance, vous devez faire en sorte qu'on ne puisse pas se passer de vous. Plus on compte sur vous, plus vous êtes libre. Tant que vous serez le garant du bonheur et de la prospérité des autres, vous n'avez rien à craindre en fait. Faites donc en sorte qu'ils n'en sachent jamais assez pour se débrouiller tout seul. Quand Otto von Bismarck devint député au parlement prussien en 1847, il était alors âgé de 32 ans et n'avait ni partisans ni amis. Considérant le paysage politique, il décida alors que son intérêt n'était pas de s'allier avec les parlementaires, de s'inféoder à tel ou tel ministre, ni surtout de flatter le peuple. Pour allier, il visa directement le roi Frédéric Guillaume IV. C'était un choix étrange car Frédéric était loin d'être puissant. Faible et irrésolu, il capitula en fait facilement. Pourtant Bismarck s'attacha nuit et jour à lui plaire, ses efforts furent récompensés et le roi le nomma premier ministre et dès lors il tirait les ficelles dans l'ombre. Bismarck avait compris l'une des lois du pouvoir les plus importantes à savoir si on est ambitieux il est plus judicieux de rechercher les maîtres et des chefs faibles à dominer. On devient alors leur force, leur intelligence, leur colonne vertébrale. Le vrai pouvoir est là. S'ils se débarrassent de vous, leur indispensable conseiller, alors tout s'écroule autour d'eux. Nécessité fait loi. Les gens agissent rarement sans y être contraints. Si on ne se rend pas indispensable, on se fait jeter à la première occasion. Si d'un autre côté les autres dépendent de soi pour leur bien-être, alors on peut survivre à ses maîtres. On tire tous les bénéfices du pouvoir sans en subir les conséquences. Le pouvoir ultime est celui d'obtenir des autres ce que l'on désire. Quand on y parvient sans force et ni blesser, lorsqu'ils accordent volontiers ce que l'on souhaite on détient indéniablement le pouvoir. Le meilleur moyen est de créer une relation de dépendance. Lorsque le roi Guillaume abandonna la Régence son frère qui monta sur le trône était si dépendant de Bismarck qu'il ne pouvait pas se passer de ce dernier. Chaque fois que Bismarck menaçait de démissionner le roi cédait c'était en fait Bismarck qui gouvernait. Liez-vous donc si étroitement au travail du maître que le fait de vous écarter lui apporte les plus grandes difficultés ou lui fasse perdre un temps considérable à former un remplaçant. Bismarck n'a pas eu besoin d'intimider ni Frédéric Guillaume IV ni son frère Guillaume Ier pour qu'ils obéissent à ses ordres. Il a tout simplement fait comprendre que s'il n'obtenait pas ce qu'il voulait, il s'en irait. Il avait un talent indéniable qui le distinguait du reste de la foule ce qui lui permit de créer une situation dans laquelle il pouvait facilement passer à un autre maître mais le maître actuel ne pouvait pas facilement se passer de lui. Louis XI avait un faible pour l'astrologie, il y avait à la cour un astrologue qui prédit un jour qu'une dame allait mourir dans huit jours, quand cela se réalisa Louis XI fut furieux Soit l'homme avait tué la femme pour prouver sa compétence, soit il était si versé dans la science que ses pouvoirs menaçaient le roi lui-même. Dans les deux cas, l'homme devait mourir. Avant que de le mettre à mort, Louis XI lui posa la question de savoir quand lui-même allait mourir. Il répondit « Je mourrai tout juste trois jours avant votre majesté. » Le roi alors, inquiet, oublia son projet de faire tuer l'astrologue et le protégea dès lors comme la prunelle de ses yeux. Le couvrit de cadeaux, le fit suivre par les meilleurs médecins de la cour. Si le fait de se débarrasser de vous signifie le désastre ou la mort, le maître n'osera pas tenter le sort. Enroulez-vous donc autour de la source du pouvoir en sorte de ne pas être éliminé sans conséquences grave Henry Kissinger réussit à survivre à tous les bouleversements de la présidence Nixon, non parce qu'il était le meilleur diplomate du gouvernement, mais il surnargeait parce qu'il était apprécié à de nombreux niveaux de la structure politique. S'il était évincé, on allait droit au chaos. Pour rendre les autres dépendants de soi, on peut utiliser la tactique de l'espionnage. En perçant les secrets des autres, en accédant à des informations qu'ils ne souhaitent pas dévoiler, on lit son sort au leur. Les agents de police secrète détiennent cette position depuis la nuit des temps. Ils peuvent faire détrôner un roi ou un président comme ce fut le cas pour J. Edgar Hoover. N'imaginez par contre pas que la dépendance de votre maître à votre égard va vous valoir son affection. Au contraire, en fait, il risque de vous en vouloir et de vous craindre. Mais pour citer Caligula, qu'il me haïsse, mais pourvu qu'il me craigne. On peut contrôler la crainte, mais pas une émotion subtile et changeante comme l'amour. Cette loi comporte une faiblesse, rendre les autres dépendants de vous vous rend dans une certaine mesure aussi dépendant d'eux. Essayer de dépasser cette situation implique de vous débarrasser de ceux qui sont au-dessus de vous, c'est-à-dire rester seul et de ne dépendre de personne. Telle est l'attitude monopoliste de JP Morgan ou de John D. Rockefeller, éliminer toute concurrence, rester le seul maître. Une telle indépendance a un prix, l'isolement. L'interdépendance reste la loi, l'indépendance est une exception rare qui peut être souvent fatale. Mieux vaut se placer dans une relation de dépendance mutuelle que de chercher son contraire. C'est tout pour cette loi numéro 11 du pouvoir de Robert Greene. merci d'avoir regardé, laissez votre avis en commentaire mais surtout n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner pour plus de vidéos.